Il y a centaines de musulmans différents groupes qui sont différents des Ahmadi. La communauté est basée sur les enseignements du Saint-Coran qui est révélé par Dieu, expliqué par le prophète Muhammad. Avant que j'arrive là-bas, que Jésus est levé au ciel, d'abord on regarde l'état du prophète Muhammad sallam devant les Mequois Mekwa il demandait au prophète Mohammed sallallahu alayhi certains signes pourquoi ce sont les gens qui habitaient avec les juifs et les chrétiens et chaque jour les chrétiens ils parlaient les miracles de Jésus les juifs ils parlaient les miracles de Moussa, Moïse quand le prophète sallam il proclame que c'est Dieu qui m'a envoyé Maintenant, le maquois demande aussi au prophète, montre-nous le miracle. Quel miracle Parmi les miracles, il demande un miracle. Il dit, « Au tarka fi sama, valan noumena ka, «Hatta tu n'zela alayna kitaban nakraohu. » Dia répondit, « Qu'il subhanarabbi. Mais quoi demande au prophète Nous n'allons pas croire Tant que tu ne montes pas au ciel devant nous De votre ascension aussi Nous n'allons pas croire Tant que tu ne descends pas avec un livre Que nous-mêmes nous allons lire Peut-être après cela nous allons croire Dieu répond quoi Kul je suis <truits> un homme comme vous, mais envoyé de Dieu. Ce que vous demandez, ça contre la nature. Cela signifie, selon ce verset, qu'un bachère ne peut pas monter au ciel. C'est ça qu'aujourd'hui, il est venu pour approuver que Jésus, si quelque part chrétien chrétiens disent qu'il est un Dieu, oui, il est en train de confirmer, oui, il était un dieu quelque part. Pourquoi il était un dieu Il est monté au ciel, pendant que le prophète ne pouvait pas monter au ciel, c'est dieu qui refuse. Un bachère ne peut pas monter au ciel. Pas seulement ça. Dieu a parlé dans le saint courant que, qu que celui qui crée et celui qui ne crée pas, ils ne sont pas égales. Et Dieu a dit, que la personne que vous appelez Dieu, il ne crée rien pendant qu'eux-mêmes ils sont créés. C'est-à-dire, créer aussi, c'est un acte de Dieu. C'est Dieu qui crée. Mais les frères, il dit désir créé. Les oiseaux, ils soufflaient sur eux. Vous ne voyez pas, deuxième, deuxième signe, que quelque part, les chrétiens, ils ont raison pour dire que désir est Dieu pendant que les profonds, il n'a rien créé. Il n'est jamais monté au ciel. C'est Dieu, dit un bachat ne peut pas monter au ciel. C'est ça qui nous montre que Dieu a même de lancer le défi. Que même vous réunissez tout le monde, vous ne pouvez pas même créer un mouche. C'est ça qui distingue un homme entre Dieu. Un homme ne crée pas, mais Dieu crée. Cela signifie qu'aujourd'hui, il est venu pour approuver que Dieu est supérieur sur le prophète professeur et Jésus et n'est pas parmi les bachers, pourquoi le prophète, il ne pouvait pas monter au ciel mais Jésus jusqu'aujourd'hui, au contre la nature de Dieu, il est monté au ciel.